Ouais, ouais, c'est bon, tranquille, je sais que vous allez tous très bien, moi aussi ça va, c'est bon, on va pas tout de suite polémiquer sur oui, « Wesh bien ou quoi, tu vas bien Non, tu vas pas bien C'est bon, ça sert à rien de parler de tout ça, là !» C'est quoi ce délire, là Là, vous avez pas vu ce qui vient d'arriver Francis Ngannou est de retour, donc maintenant, commencez à vous concentrer et oui Là, je vois, il y a plein de gens qui essaient de se mettre au sport de combat, mais Francis Ngannou est de retour Vous entendez ce que je suis en train de vous expliquer Tout le monde lui a craché dessus en lui disant, non mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu quittes euh, euh, euh, l'UFC Mais t'es malade ou quoi T'es au top du top de l'UFC et là tu quittes l'UFC Non mais t'es fou Qui va te payer Qui Tu vas faire quoi T'as pas dit que tu frappais les gens pour vivre Tu vas faire quoi maintenant pour vivre Hein Tu vas faire quoi Informaticien T'es malade ou quoi tu vas, tu vas casser tous les claviers Non mais calmez-vous hein. Vous pensiez qu'il n'y avait que l'UFC qui existait Hein L'UFC c'est une bande de voleurs, arnaqueurs, menteurs ceux qui te font signer des contrats sans assurance, ça veut dire que quand tu rentres dans la cage, écoute bien, quand tu rentres dans la cage et tu te bats contre quelqu'un, si tu te casses quelque chose, c'est toi qui payes. T'entends ce que je te dis C'est toi qui payes. Et en plus, la plupart du temps, leurs combats, ils sont aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez le docteur, mais tu, tu vois ta maison là. Tu donnes ça au docteur pour qu'il puisse arranger ton doigt. Tu comprends ce que je t'explique Là-bas, là, les prix de, de, de l'hôpital, des docteurs et tout, mais c'est n'importe quoi. Et là, vous êtes en train de nous expliquer que dans l'UFC, ouais, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, n'importe quoi. Là, il vient de trouver un contrat avec l'organisation PFL. Et je peux te dire que là, à l'heure actuelle, Francis Ngannou est le combattant qui a le contrat le plus élevé de l'histoire du MMA. Qu'est-ce que tu as à dire Qu'est-ce que tu as à dire Mais bien sûr qu'il va frapper les gens pour vivre. Tu pensais que quoi Qu'il allait frapper les gens dans la rue pour vivre Hein? Et puis plus, plus personne sort, comme euh, si on était tous confinés. Ouh là là, il y a Francis Nganou qui marche dans la rue. Mais non, sois concentré. Sois concentré. Tu penses que quelle ligue au monde ne veut pas de lui L'homme qu'on appelait le plus fort du monde. Qui ne veut pas de lui Même la boxe a commencé à organiser des trucs. Vous êtes malade ou quoi Le gars, il frappe les gens. Et puis les gens arrêtent de réfléchir, arrêtent de dormir et ne pensent qu'au coup de Francis Nganou. Et vous, vous vous dites. Bon, ben Francis Nganou, il a mis sa carrière à terre. Mais vous n'avez pas vu le nombre de coups de poing qu'il mettait lorsqu'il était à l'UFC Vous n'avez pas vu la bouche de Alistair Overeem Quand il a frappé Overeem hein La bouche d'Overeem est partie fusionner avec les dents. Il avait une bouche dents. Tu déjà vu ça Tu as déjà vu ça, ça Est-ce qu'un coup de poing t'a déjà fait réfléchir au point que tu te demandes qu'est-ce que tu fais ici et bien là, mesdames et messieurs, hein, il va aller dans la PFL, cette nouvelle ligue de combattants MMA. Moi, à leur place, je commencerai déjà à changer de combat, de sport. Je change tout, je m'en vais. Je, je lui remets la ceinture, voilà, pas besoin de se battre. Ou bien, viens, on fait un concours de monopoly. Ou bien, viens, on joue aux cartes, mais ça sert à rien qu'on se bagarre. Pourquoi on va se bagarrer hein? Pourquoi la violence hein Viens, on se fait un concours de bisous. Là, ils vont commencer totalement à changer. Il va retourner dans la PFL. Hein, et il va imposer ses lois. Parce qu'en plus euh, d'être combattant, il est président de PFL version afrique. Ça veut dire que maintenant, il va y avoir des événements en Afrique. Tu ce que je te dis Il va y avoir des événements en Afrique de combat. Ça veut dire que maintenant, les Africains hein, de n'importe quel pays vont pouvoir avoir la chance de devenir professionnel et de combattre dans le pays, tu entends Dans le continent, tu entends Plus besoin d'aller, je ne sais où, je ne sais pas où, dans des endroits où il fait froid, où tu connais rien, où tu ne sais pas écrit dans ta langue, tu es là, oh, est, tout, est, tout est plus dur, non Tu restes dans ton pays, l'organisation se met en place, tu viens, tu t'inscris et tu fracasses ton adversaire, ça va être possible, tu entends donc maintenant, je ne veux plus entendre des personnes dire « Ouais, il est Ounganu. ouais il aurait dû signer là-bas oh, » Tais-toi Tais-toi Parce que, quel que soit le combat qu'il va faire, ce combat va être regardé. Car on l'a appelé la personne la plus forte du monde. Tu entends Celui qui a les points les plus puissants au monde. On n'a pas parlé de celui qui était le plus gentil au monde. On a dit celui qui frappe les gens. Pour vivre et de retour. Bonne chance à toi pour cette nouvelle, euh, pour cette, pour ce nouveau euh, objectif et pour ce nouveau challenge que tu te donnes. En tout cas, je suis très content et fier de voir que ça continue à aller bien pour toi. Grosse force à toi, Francis Ngan.